Mais c'est quoi ça Jean-Loup Ça c'est une souche de kombucha Mathilde, ou qu'on appelle aussi mère. Ah d'accord, je pensais que c'était une vieille escalope de veau. Oui, bah écoutez, je ne me risquerai pas à la manger. <rire> Vous connaissez peut-être Jean-Loup puisqu'il est venu il y a quelques semaines sur ma chaîne YouTube pour parler du kéfir de fruits. Et maintenant nous allons parler du... Kombucha Jean-Loup, pour faire du kombucha, on a besoin de quoi Tout d'abord, je vais préciser que pendant mes explications, je vais peut-être faire référence au kéfir de fruits pour qu'on puisse comparer et aussi pour certains pièges à éviter. Effectivement, ce serait bien que vous regardiez la vidéo qu'avait faite Mathilde avec votre serviteur, que vous puissiez comprendre un peu de quoi on parle. On vous la met en lien en haut. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire du kombucha Il faut de l'eau, du thé, du sucre en poudre, une souche de kombucha et du starter. Je vais vous expliquer après ce que c'est que le starter. Il faut aussi des ustensiles, un bocal, une passoire, un entonnoir. Ok, en plastique. Euh... Alors ça peut être en plastique. En fait, le plastique n'est pas bon pour euh, les boissons fermentées quand il s'agit de les laisser longtemps en contact avec le plastique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un bocal en plastique. Euh, mais euh, comme euh, ces ustensiles ne servent que très peu de temps, c'est pas grave. Et puis. Une louche on verra aussi pourquoi après on peut utiliser du métal on peut utiliser du métal si c'est de l'inox pour le bocal le mieux c'est le verre, c'est le matériau le plus neutre qui soit donc c'est ce que je vous préconise bon alors maintenant qu'on a tout ça qu'on a tous nos ingrédients tous nos ustensiles comment on s'y prend alors déjà ici vous voyez il y a une mère peut-être même euh, enfin une deuxième ici qui est un peu fine et a priori il y en a d'autres là vous voyez, elles s'agglomèrent euh, au fur et à mesure des fermentations. Donc l'idée, c'est de les séparer. Ne vous inquiétez pas si ça se déchire, elles feront quand même leur office sans aucun problème. C'est un peu délicat à faire parce qu'elles collent bien. Ici, j'ai le thé que j'avais déjà préparé pour un litre d'eau, 50 g de sucre en poudre, vous faites bouillir l'eau avec le sucre. Dès que ça commence à bouillir, enfin vous faites chauffer l'eau. Dès que ça commence à bouillir, vous coupez et vous faites infuser 5 g de thé. Le thé qu'il faut utiliser, c'est du thé noir ou du thé vert okay. non aromatisé. On laisse bien infuser Une vingtaine de minutes, ceci dit, ça m'est arrivé de le laisser plusieurs heures parce que je l'avais oublié. 20 minutes, ça suffit, vous retirez le thé, vous laissez refroidir. On laisse totalement refroidir ou ça peut être tiède Oh, si c'est légèrement tiède, c'est pas grave. D'accord. Mais euh, voilà, pas trop chaud, c'est pas la peine de risquer de tuer la mer. Je prends la mer. Alors elle a été un peu déchirée, mais c'est pas grave. Elle va quand même parfaitement bien fonctionner. Je la mets dans le bocal. D'accord. De préférence, le côté clair vers le haut. On rajoute le starter. Je vous expliquerai après comment euh, on obtient ça. D'accord. Voilà, pour un litre de thé, il faut 10 centilitres de starter. 10% en fait. Et on verse le thé. Ça sent le vinaigre, là. C'est le starter qui donne cette, euh, cette odeur, oui. Le starter, comment on l'obtient le starter, c'est du kombucha déjà fini. À la fin de la préparation, la première fermentation, vous allez avoir donc le kombucha que vous allez mettre en bouteille et vous en gardez un peu au fond de votre bocal. Et c'est ce qui va servir de starter. C'est le starter pour la prochaine fermentation. Si on reçoit, par voilà. exemple, la souche et que c'est notre premier kombucha, on alors fait en comme En principe, vous. le donneur vous fournit le starter, au moins pour un litre, c'est-à-dire vous donne 10 cl de starter avec la mer. Il y en a qui ne le donnent pas, dans ce cas là vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre pasteurisé, 10 centilitres aussi. Une fois qu'on a versé le starter et le thé dans le bocal avec la mer, vous devez recouvrir le bocal. Contrairement à, au kéfir de fruits qui peut se faire en aérobie ou en anaérobie, le kombucha se fait uniquement en aérobie. Vous recouvrez le bocal avec un tissu maintenu par un élastique ou avec du, du papier essuie-tout pour empêcher les petites mouches, de venir y goûter. D'accord. Alors, vous parliez d'aérobie et d'anaérobie. Voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est, Jean Louf Anaérobie, c'est quand il n'y a pas d'air. En fait, il y en a dans le bocal, mais il n'y a pas d'échange entre l'air du bocal et l'air extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on utilise, dans ce cas-là, en général, des pots euh, avec un caoutchouc D'accord. et fermeture euh, mécanique. Et l'aérobie se fait comme ça. Comme ça, il y a des échanges entre l'air du bocal l'air extérieur donc le kombucha nécessairement comme ça nécessairement comme ça le kéfir on peut choisir on peut choisir mais si vous faites et du kéfir et du kombucha dans la même pièce il peut y avoir des échanges de levures et de bactéries de l'un vers l'autre Si vous faites euh, votre kéfir en aérobie ça peut tuer soit l'un soit l'autre soit les deux wow. donc moi personnellement dans ma cuisine je fais du kombucha comme ceci et de, du kéfir de fruits dans un bocal euh, fermé hermétiquement. Vous voulez dire que si on met dans une même cuisine euh, un bocal de kombucha en aérobie, donc c'est-à-dire avec un tissu euh, par-dessus, et un bocal de kéfir en aérobie aussi côte à côte, le kéfir et le kombucha vont se tuer mutuellement Ils ne vont pas, ils peuvent. C'est pas sûr que ça arrivera, mais c'est un risque. Ok, bah c'est bon à savoir. Hein. Ouais. Bon, revenons à notre kombucha. On a mis euh, notre mère euh, dans le bocal. Voilà. On a mis du thé avec du sucre. Voilà. Du thé Et noir, en l'occurrence. Du thé noir, ou on peut mettre du thé vert. Où on peut mettre du thé vert. Non, non aromatisé. Voilà, exactement. Et on a mis du, euh, start du starter, qui est composé d'un ancien kombucha. En fait, c'est un, voilà, un reste de, euh, de fermentation précédente. Ok. Alors, maintenant qu'on a tout ça, Jean-Loup, qu'est-ce qu'on fait eh bien, on attend. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la F1, ou première fermentation. Il faut qu'au bout de 4-5 jours, vous goûtiez votre boisson qui est en train de se préparer. Dès qu'elle devient un peu acide, vous mettez en bouteille sans la mer bien sûr et donc là ça sera la deuxième fermentation qui aura lieu si vous attendez trop longtemps ça va devenir de plus en plus acide et imbuvable auquel cas euh, vous pourrez vous en servir comme vinaigre pour vos salades Ça a à peu près les mêmes propriétés que le vinaigre de cidre pendant la deuxième fermentation ça va continuer à fermenter même s'il n'y a plus la mer la pression va devenir très importante. Une bouteille comme ça risque d'exploser. D'accord. Donc vous prenez une bouteille euh, de type bouteille de limonade ou bouteille de bière à fermeture mécanique. C'est très important et euh, vous attendez. Là, vous pouvez euh, vous pouvez boire tout de suite, mais vous pouvez attendre plusieurs mois. Je dirais même euh, ils se bonifient avec le temps. Personnellement, moi, je, je les laisse deux mois avant de les consommer. Vous allez voir euh, que la mer qu'on vous aura donnée là elle flotte mais elle va finir par tomber au fond et une mère va se former à la surface qui va aussi finir par tomber alors la mère qui se forme on appelle ça une fille bien que ça ne soit jamais qu'une autre mère elle va tomber au fond et puis s'agglomérer comme on l'a vu tout à l'heure avec euh, la mère et si on laisse comme ça ben, il peut y en avoir plein donc euh, comme ça sert à rien vous les séparez et vous les mettez donc à l'hôtel pour vous préparer à en donner à votre tour comme on vous a donné la vôtre. Je ne savais pas à l'époque mais le robinet il ne sert à rien parce que les filaments risquent de le boucher. Pour mettre votre kombucha une fois qu'il est terminé en bouteille, un entonnoir. Okay. Alors Vous ne prenez pas une bouteille comme ça mais là je n'ai pas de bouteille à fermeture mécanique. Fermeture mécanique important, les voilà. bouteilles à couvercle risquent d'exploser. Exactement. Une passoire pour euh, recueillir les filaments qui risquent de tomber. Je vous coupe. On est d'accord que c'est à l'air libre hein, qu'on laisse tout reposer. Oui, oui, Jamais oui, oui. au frigo. Non, euh, non, à température ambiante. À température oublié... ambiante. J'ai oublié de le préciser. Et vous prenez une louche Et vous remplissez votre bouteille comme ça. Prenez bien soin de laisser un peu de kombucha au fond de votre bocal en fonction de ce que vous allez faire pour votre prochaine fermentation il faut laisser 10% à peu près c'est donc le fameux starter dont on parlait au début On garde en fait la souche dans le starter Oui alors vous avez deux possibilités vous allez donc avoir des filles qui vont se former Soit vous gardez une fille dans votre bocal et la mère vous la mettez à l'hôtel, soit vous gardez la mère et ce sera les filles que vous mettrez à l'hôtel. Donc je récapitule, on met tous les ingrédients dans un bocal en aérobie, c'est-à-dire qu'on recouvre d'un tissu le bocal, on laisse à température ambiante, on attend 5 jours, on goûte pour savoir si c'est acide. Si c'est acide, on peut filtrer et mettre en bouteille, voilà. mécanique. Oui, Attention. Fermeture mécanique. Important. Sauf si vous n'aimez pas les boissons euh, pétillantes. Auquel cas, vous mettez, vous fermez pas du tout la bouteille et vous laissez un tissu pour éviter que les mouches arrivent. Voilà. Ça n'enlève pas les bienfaits euh, de la boisson. Non, non, non, non, non, non. Le pétillement les c'est du gaz carbonique, hein, C'est tout. Je précise personnellement. Euh, pour moi, en hiver, je fais euh, des premières fermentations d'une semaine, 7 jours et en été plutôt 6 jours parce qu'il fait chaud et la fermentation se fait plus rapidement et sinon ça devient euh, vraiment trop acide. Justement, quels sont les bienfaits du kombucha Le kombucha est un très bon antioxydant, il apporte aussi des probiotiques à vos intestins et c'est un très bon détoxifiant pour le foie. Vous pouvez aussi en prendre en apéritif parce que si vous l'avez bien réussi, il a un petit goût de cidre. Mmh. Et euh, bah le cidre en apéritif, c'est sympa aussi. Rappelons que le kombucha n'est pas un médicament. Il ne doit pas être euh, bu dans un contexte médical. Surtout, surtout, si vous avez le moindre doute, vous faites appel à votre médecin. Si vous le souhaitez, vous pouvez aromatiser votre kombucha en F2, en deuxième fermentation, c'est-à-dire dans les bouteilles, mmh. en rajoutant euh, de l'amande, du basilic, euh, de l'ananas, de la pomme, euh, euh, de la cardamome, de la cannelle, tout ce que mmh. vous voulez. Attention, mon kombucha est très gazeux dans les bouteilles Si vous rajoutez des choses sucrées, ça risque d'être encore pire Moi pour pouvoir ouvrir la bouteille sans trop de problèmes Et je dis bien sans trop de problèmes Je mets euh, ma bouteille plusieurs heures euh, au frigo avant de l'ouvrir Pour vous procurer des souches de kombucha Vous avez euh, principalement trois possibilités Soit vous connaissez quelqu'un qui en a, vous lui en demandez Sinon vous pouvez faire une recherche sur le site 3kajoun.com et vous pouvez aussi vous inscrire sur des groupes Facebook comme Fir et Kombucha, Partage et Info. Bon bah Jean-Loup, on va déguster ce, cette boisson. Ah bah oui, je suis quand même là un petit peu pour ça aussi. Et je suis curieuse parce que moi j'ai jamais goûté de Kombucha. Eh bien ça va être une bonne occasion. Ça c'est du Kombucha que vous aviez préparé à l'avance voilà, pour à nous montrer. Oui. Il n'est pas dans une bouteille, mais euh, je donc il ne sera pas très pétillant, mais euh, le goût devrait y être. Pour être sûr, je prends l'entonnoir pour ne pas en mettre à côté. D'accord. Je mets pas beaucoup parce que si vous n'aimez pas, c'est pas la peine, mais vous pourrez en reprendre si vous aimez. C'est déjà beaucoup, là Oui, bah. <rire> <rire> non, mais je vais aimer, c'est sûr. Santé. <rire> Santé. <rire> Santé. Mmh, c'est bon Bah, c'est pas mauvais, il n'est pas très pétillant parce qu'il n'est pas dans une bouteille et... Il a été ouvert pendant une bonne partie de la démonstration, oui. mais euh, oui, il n'est pas mauvais, je ne suis mmh. pas mécontent. Oui, comme vous dites, ça, ça ressemble un peu à du cidre. Hein oui. bah, merci beaucoup jean loup pour la démonstration. C'est un plaisir Mathilde Pour le kombucha Et puis à bientôt pour de prochaines aventures Ah bah oui, avec plaisir <rire> Si vous avez des questions sur le kombucha ou même sur d'autres boissons fermentées, vous pouvez les poser à Jean-Loup qui gère les deux groupes Facebook dont on a parlé tout à l'heure. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, n'hésitez pas Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, avec ma page Les bons plans de Mathilde, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, faites-le vous serez comme ça au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Sur ce, on vous laisse. On va aller se faire un petit apéro avec du kombucha. Au kombucha, oui. Très bien. Et euh, je crois que vous aviez quelque chose à dire, Jean-Loup. Oui, n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Avec l'aide des industries, bien sûr. Salut Bye